Bonjour, je suis Aurore, coach en orthographe. Oui, bonjour, je suis Jean-Jacques, élève d'Aurore. Ah, les impôts ah, Oui, non, alors c'est pas les impôts, c'est un redressement fiscal. Finalement. Ah, bon bah et apparemment j'aurais rempli de ça n'importe comment. Oh ah bon, bah ça, euh, ça m'étonne. Ah, bon, Qu'est-ce qu'ils vous demandent alors ah Bah, je sais pas, mais a priori, ils vont me demander une somme conséquente, hein, ça c'est sûr. Hein. Euh, conséquente dans quel sens Bah, dans, dans le sens où ils vont tout me prendre, hein, jusqu'au dernier copec. D'accord. Alors, conséquent, ça veut dire qu'il agit avec un esprit de suite. C'est la même famille que le nom conséquence qui a des conséquences, donc c'est un peu l'équivalent de logique. Vous voulez. Ouais. Ça veut pas dire une somme importante, ok. Ouais, enfin logiquement, ils vont tout me prendre. quoi. Hein. Euh... Oh, mais je peux plus. Vous voulez que je vous, plus, -vous, je suis... vous aide Ah, oh, bah ben, ça serait gentil. Ça bon, aura, vous avez donné 10 000 euros à une association caritative. Ben, oui. Voilà, ah bah oui, ah, ça c'est super. Alors, euh, ben, mais chaque année, alors, euh... les justifié, donc c'était quoi Alors, c'est euh, les tunings du coeur à Tourcoing, hein <rire> c'est mon cousin Kevin qui tient ça. Oui. Alors, euh... vous en faites partie de cette association. Oui, enfin de temps en temps je l'aide un peu, hein, oui, bah, écoutez, on la enlever, famille. Hein. Hein on va enlever. Ah bon Bah oui Jean-Jacques. D'accord. Bah... Ah, le mécénat. Vous faites du mécénat Oui. Vous, vous... Oui, oui. d'accord. Alors qui c'était Bah là c'était Johnny Hallyday. J'ai bah, acheté tous ses, tous ses DVD, oui. ses posters, je suis allé à tous ses concerts. Un oui. peu pour l'aider, pour le soutenir. Ah, bah, le le le... ah bah il a besoin ouais. d'être aidé Johnny Hallyday. Ah, Alors hein. écoutez. Là j'enlève, okay. là j'enlève bah Si vous enlevez tout, je vais, je vais payer ah bah, une ok somme bah. euh, oh, par conséquent, c'est sûr Parce non. que c'est pas ça, mais importante euh... Voilà. Moi ce que je propose, c'est que je vais passer tout ça au Khrcher, là, Puis je vous l'envoie, moi, votre déclaration Bon, bah bon. c'est gentil ah bah, oui. hein Bon, et eh bien ma petite leçon, c'est fini pour aujourd'hui oui. On se retrouve bientôt, au revoir Jean-Jacques Au revoir Aurore revoir. De développer le tuning dans le nord de la France, oui, c'est pas caritatif ça Qu'est-ce oh, bah, qui est, Qu est caritatif, caritatif hein, quelque je part Je ne sais pas, les restos du cœur par exemple Oui, il bah, n'y a pas que les restos du cœur, hein. le tuning aussi.